Ses potes pica des textes et le Ribira. Ses potes Pega à partir de presse en papier et Ribira. Ses potes escafalou ou Texte une clic et tabé Importa des textes et prenez nos photographies. Calcausi la zone à numérisa et rébiram. C'est pas de copier la traduction d'une presse au papier ou l'escuta. est traducteur automatique les références de références du Congrès. C'est peut arrêter ou au tournant en à la lecture. C'est-à-dire à de les ressources. peut les langues en un clic ou en utilisant les menus. Et c'est peut importer des textes directement à partir d'une image de la Galario. elle